Le 18 mars, nous avons eu la, nous avons eu la, nous avons eu mars nous avons eu là, nous nous avons eu nous avons eu nous nous avons eu la, nous est là, nous là. pas nous pour aller dans le pouvoir, tout offrir tout le bagage, mais pour militer ton sacrifice, il sacrifie tout ça et il ne faut que nous félicitiez. Et moi-même, quel que soit l'engagement sénatorial que si vous prenez, il te mette seul moi-même, ma anglo et ma porter de solidarité avec elle, et il te mette sous le dos, ma porte sénatoriale et négatif. Merci. Excusez-moi, moi salut nous tous. Je pense que je vous dis à peine que la bataille a commencé. Parce que depuis 2017, le secteur démocratique prend une licence libre. Et nous sommes toujours dans la bataille. Mais il y a des batailles, Parce qu'ensemble de revendications, nous sais finalement, nous toujours à faire passer. Et bataille a toujours à continuer. Et malheureusement, euh, nous devons faire en faux pas parce que pour se ce que c'est en faux pas parce que moi personnellement l'air que tout monte pour pas il faut que nous commencions à prendre responsabilité là que nan, surtout pour que nous balance nous on que faire une fois il y a des gens de qui a parlé dans nos secteurs démocratiques euh, qui ont qui par gagner intérêt dans nos secteur démocratique. nous voulons que aujourd'hui dans nos secteurs démocratiques il suffit que vous regardez bien qui est ce qui a pris la parole et qui ça apporté comme message. Parce que nous-mêmes, je que le secteur démocratique, il y a plus de monde qui a problème parce que vous ne pensez pas que le secteur démocratique a arrivé dans niveau ça. Démission Mateli, les Batagrimes n'ont ni tempérament, ni empilement qui t'es fait. Donc, ils ont alcoolé, il Mais il était décidé pour aider vos, vos, vos, continuer dans Donc, si nous pas bouquer pendant 300 ans, ce n'est pas aujourd'hui. Pas qui nous divisez nous. Pas qui nous nous. Nous te faisons encore. là Et beaucoup de Ancien conseil qui toujours côté Je Mais que le Sénat ait été en opposition contre Jean-Pierre Moïse, pendant la liberté de la Sénat. Yandasénat. Et comment ça se passe, l'opposition va se battre dans OK. Comment ça Merci. Nous descendons le chapeau de bien bas devant chaque compatriote qui est avec nos matières, <rire> nos salutes, nos ancêtres, nous matin pour nous saluer. Nous sommes en train de nous quitter Goumé pour nous faire ça. Mais malheureusement, c'est comme si c'est groupes petit n'ont pas été sous groupes à travers les militants. Et nous toutes tout batailles camarades, camarades, camarades. jean aubert jean robert jean roubert jean aubert ça, Merci. Merci. C'est parti de une conférence de presse, là, a blanc, on a arrangé le voté à blanc, et on a demandé de qui a eu un pile de démonstration politicien, de la publier, de ce côté de moi, de ce côté de et faire un pile de mon de mon politique. Ça veut dire, je m'habitue avec tout le ça. C'est une, une ligne pour le changement. Bon, c'est une belle séance de travail aujourd'hui. Je me dis les camarades qui ont envie de perdre l'espoir, au contraire. Je suis d'accord avec le thème que je me disais, mais ensemble, nous avons décidé de faire consultation. Nous avons même fait des rencontres avec Ariel, avec Kadjo. Pour ne pas prendre l'engagement, ça ne va pas. Vous voulez le passer mal, vous ne pas dire que c'est moins de prendre je dis à Alba, c'est mal, nous prenons ensemble et nous remontons ensemble. Et nous prenons tout le monde. Parce que pour les gens qui prennent la bataille, il va a pas l'autre côté, c'est beaucoup de c'est Exercice tout simple. L'OABGADI, sa journée, elle a fait un temps facile. L'OABGADI, sa arrière a fait qu'il est mal, si pas la face, qu'on n'aime pas la monde. Ça veut dire que nous avons une responsabilité ça ensemble Nous connaissons nos gens qui fatigué. Peut-être que ça nous a fait donc des petites pauses pour nous préparer pour la bataille. Parce que la bataille là pas camper dans nous faire. Je dis nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité pour avancer. Mais toujours garder ce côté. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous avons mais pas oublier mes jeunes qui ont eux-mêmes. Ils ont des ils ont mis des armes, ils ont des ils ont travail. Ils ont mis des faire travail. Ils ont nous des armes pas Ils ont des armes Ils des millions qui et <applaudissements> a fini pour faire défendre travail. Ils ont mis pour Particulièrement, merci Ocapio, John, Gérald, c'est des dés qui commencent la bataille longtemps. Ils ont vu un mauvais moment. Mais ils sont pas faibli. Bonne leçon à partir de John et Gérald. Je vais ma la ma politique. Je prends des gens qui vont jamais la au dans qui ont continué la bataille jusqu'au bout. Ou l'autre fois encore, nous parlons de bataille. Mais pas bataille dans la tête chaud. Nous parlons bataille à tête reposée. Jean-Yves vous de ne Vous Vous pas ne pas pas ou non, pas de comme si ne fais pas confiance, crédit. Parce que c'est Mais on fais SDP, crédit, SDP Mais côté des Continuez à l'IMLA. à l'IMLA. là, à l'IMLA. Continuez c'est l'IMLA. Continuez à l'IMLA. Continuez que l'IMLA. Continuez à l'IMLA. Continuez à l'IMLA. à à l'IMLA. Continuez à l'IMLA. Continuez à l'IMLA. à l'IMLA. Continuez on l'IMLA. à l'IMLA. Continuez à l'IMLA. à l'IMLA. Continuez à l'IMLA. à l'IMLA. Continuez à l'IMLA. à à à Merci. Je Merci. connais Merci. Merci. que nous sommes capable, nous capables de bloquer le pays pour le changement. Nous ne sommes pas le pays pour des autres, mais nous ne sommes le changement. Et dans ce ça, je dis nous. dis nous, et que moi décidé, de nous mettre ensemble avec nous. décidé, accompagner d'accompagner bataille toujours dit toujours à la blonde se faire expérience, pas condamné tête sur un compte de Si on quoi avec le monde, c'est parce qu'on va pas confiance. Si on fait confiance, on n'a pas fait confiance. pas faire confiance, on n'a pas fait On pas respecter papiers, pas confiance. Ça veut dire, vous faites tout le temps que nous avons fait, essayer à l'Afrique. Au lieu de la c'est Ariel qui peuple. Ariel! Ariel! mais c'est vale, vale, ah, ça, nous saluer de tout cœur la présence des journalistes, la présence de la presse, presse confédérale, qui va jamais la guérir dans toute décision que SDP apprend. Et ça, à partir de et tes inventions enfin qui fait là? La... Par contre, je dis ton parole. Je dis, hein, c'est une Et nous pensons que la décision de signer cet accord, c'était une décision d'or. Et nous pensons que... La majorité tranche, la majorité a pour la signature de l'accord. Cette même majorité tranche pour nous retirer pour l'accord et puis c'est préparé et puis c'est fait. On nous pense que qu'on fait de presse après qu'on fait là, c'est pour nous thèse de tout ça qu'on fait là et avant d'entendre nous donner le sénateur Nenel Kassi. Que en pile monde félicité. déjà je pense que même la nature félicité. Décision, décision. Bon, pas de décision de décision majoritaire. Si nous la décision de l'alcassier, c'est comme si c'est l'alcassier qui fait une décision pour lui. Nous disons même la nature, félicité parce que ce n'est pas facile pour les gens sacrifier intérêts personnel ou intérêts collectif malaya, malaya, Avant malaya. nous donner le le doyen, le prémateur de vieille d'acte, Claudie Sidney, qui balbaille le bien de cette décision. Malheureusement, malheureusement, fait Moi, je salue toutes les camarades d'appréciation et moi salue tout toutes les militants et toutes militantes qui participaient à la séance plénière ça pour que nous avons des décisions et nous avons déjà été adopté, nous travaillons ensemble sur nous. Et nous faisons un aujourd'hui pour nous dire que la question des accords du 11 septembre, c'est fini. C'est SDP qui a pas encore à vie, qui a pas encore à corps. et bien, SDP décide de craquer. Eh bien, pas de accord encore encore. Mais cependant, nous avons dit tout. Qu'est-ce bon ensemble des camarades dans SDP depuis le mois de décembre, qui était où Pas de dans la cour. Ils ont décidé eux-mêmes de retirer les coins avant même majorité a été décidée de retirer le courant de la voie. C'est ça qui fait nous de constituer l'opposition SDP en face du régime ariel Henry. Qui donc, si que monde dit qui c'est le c'est quelqu'un qui dit qu'il y a une es que majorité déjà et qu'on connaît déjà à tel point qu'il y a plusieurs qui répondu à nous dans la presse pour nous dire que n'y même pas problème avec ariel Henry. dit... C'est aujourd'hui qu'il y a une pile de nouveautés. Nous prenons une coordination départementale qui parle effective sur les terrains qui préparé préparés à travers les communes. La coordination communale, coordination section communale, coordination départementale, coordination nationale. Et puis, on a bien un comité central capable kap de travailler avec tout ensemble de coordination. Désormais, dans le SDP, il n'y a aucun dirigeant, pas aucun cadre, pas aucun militant qui prend une décision qui sortir dans le SDP, soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la presse. C'est Yapchita des concerts avec. Toutes dirigeant dirigeants, à travers toute coordination, pour travailler travail, son résolution, et c'est la résolution, la sortie, la engagé tout le monde qui est dans la SDP. Si quatre dirigeants pas laissé aller, eh bien, dans la situation de tomber au niveau là nous ne pouvons pas la donner. Sur ce, je dis que c'est nous tous qui avons responsabilité, notamment quatre avec les dirigeants. Comment on nos structures jusqu'à présent, on a parlé là. Nous avons un ministre visible dans nos SVP qui a accès à 12 membres du cabinet, majorité dirigeant. yo, Qui 12 membres du cabinet fait partie du cabinet Quand ils sont nous ne sommes pas connus. Ça, nous ne pouvons pas répéter encore. La décision que nous prenons à c'est pour nous mettre fin avec l'ensemble des bagages. Qui donc, camarades, nous pas la responsabilité à toutes personnes. Nous, chacun, avec tout département, faire autocritique par nous pour nous mettre de pas des responsabilités Nous gagner, qui rendent bagaille au passé, j'en passe à là, pas de mon balle en poste sur nos agents sous sur nos petits amis. ces amis et tels, ces amis et tels qui baissent poste et tout le monde garde, parce que c'est pour ce SDP. Oui, c'est pour SDP pour sauter. Je dis c'est ça. Nous disons encore, on informe à travers toute structure qui parle bien dans SDPO, quelle que soit la décision qui peut engager SDP tant national qu'international, décision à prendre à travers l'ensemble des directions qui viennent, de la SDPO, coordination départementale, coordination nationale et le comité central. Malais, malais en fait. fait nous, nous, nous, nous, nous malais, tient quoi, malais, les trois fait Quand nous nous font ces capains, on, pas, on mis, nous nous nous on malais, Nous on ne dire monde qui Pas parler bon le capable coller trop pas pour va c'est n'importe c'est n'importe quoi on a saluer tout l'état de qui n'est en prison on a saluer monde la salignon monde belayou monde cité soleil qui victime des derniers massacres on a plus gros massacre régime bien Ce café sur pays là non on commence à regarder chiffres et regardez vous voyez parce que 471 monde qui mourir sans compter monde qui disparaissent, on y a chercher au bagage nous ne pouvons pas accéder à la personne. Nous ne pouvons pas accéder à tout ce qui est handicapé pendant la bataille. Nous ne pouvons pas accéder à tout le monde qui est été pour la bataille. Nous ne pouvons pas accéder à des délégués qui sortent dans tout le département, malgré le pays qui n'est pas bon, et qui vit là son gros sacrifice pour le pays. À travers l'échange de gagnent, dans l'Assemblée générale à l'extraordinaire, nous adopté une résolution. Résolution 7 août 2022. En résolution ça, délégué au d'accord pour retirer le accord dans l'accord septembre et déclarer le caduc. Deuxième lot de bagaille délégués ont mis d'accord. Puisque ont sorti dans accord en septembre, ils ont dit pas n'avaient personne qui est lié à un gouvernement qui l'a. Et ils n'avaient pas été tout dans commission de négociation primatière. Troisième autre bagaille qui est délégué au météo d'accord, il dit qu'après un an d'expérience pour voir mon océphale, ils à la conclusion que la sociologie politique, l'habitude politique, ne pa permet pas que... Nous de continuer avec un exécutif à un tête. Dans ce sens, les délégués mettent d'accord pour transition qui est préférable pour casser le système. Les transition de rupture, là sont les à des têtes pour lier et pour aller pour ça. Les délégués prennent un engagement tout pour et à structurer SDP. Ça veut dire, Jean-Réclaudis sotil qu'il y a pile coordination pour mettre en place. Coordination nationale, coordination départementale, communale, section communale et coordination de la diaspora, parce qu'il y a diaspora qui est présente à travers Fred, qui sorti de New York pour une Assemblée générale. Délégué au météo d'accord de pour mettre campé dans une commission nationale de communication, qui trois porte-parole. Délégué de au météo d'accord pour créer dans chaque commission. Ou bien coordination départementale, communale et, et section communale, et une cellule de communication qui peut porter message SDP. A. Et message ça, il a sorti nan comité central descend vivre dans coordination parce que c'est son seul message SDP, poté. SDP de porter SDP mette le d'accord à travers des pour yon créer une commission de mobilisation et d'organisation. Ça veut dire. Pour une de mobilisation, parce que nous avons nous avons pas le bataille. Ça veut dire, déléguer au météo d'accord sur ça. Déléguer au météo d'accord pour créer ça, il un comité de contact. Le comité de contact, c'est qui ça C'est un comité et qui a gagné des dirigeants SDP là-dedans et qui prennent à pour parler avec tout secteur, pour défendre l'intérêt de la population de façon directe. Et pour dire, revendication nous, nous fondamentaux, nous, nous pouvons appliquer. qu'on pour servir au Caribe, massacre, bataille pour établir la sécurité dans tout pays. adopter mesures contre la misère, grand Conférence nationale qui nous désire pour nous, nous construire l'autre pays. Mettez campé un bon genre politique pour créer un emploi. Nous venons avec pré-emploi, ça c'est parce qu'il y a un de monde à critiquer et militant nouyo parce qu'il y a besoin de travail. Mais définitivement SDP engagé dans le combat pour créer du travail dans le pays. Moi-même comme économiste, je connais que si bon pouvoir qui monte. il y a une mission fondamentale qu'elle gagne, c'est créer du travail, la sécurité, faire des public publics, etc. pour permettre que le pays ça développe. Définitivement, SDP engagé dans quatre combat qu'elle va mener pour que le travail qui crée dans le pays. SDP, engagé le tout à travers l'Assemblée générale extraordinaire qui fait là pour camper beaucoup de la police. Bataille contre l'insécurité, nous mené avec la police. Ça, ça veut dire qui ça Ça veut dire. Nous avons besoin de retirer les draps qui toutes toute revendication. Nou yo. Parce qu'ils vont avons plus de revendication avec les Mettez questions de à une façon pour ne pas capable de parler des de pétrocaribéens encore, pour ne pas parler des massacres encore, pour ne pas parler des conférences nationales encore, pour ne pas parler des questions de la pour ne pas parler des questions des gaz qui ont monté pour ne pas parler de l'ensemble des revendications. Mais nous avons retiré ça pour permettre qu'ils soient capable de parler. Délégué, délégué, demandé pour la société à camper, faire un sel avec la police pour batailler bataille contre la sécurité, pour permettre qu'il investissement, qu'il travail dans le pays. Délégué, demandé pour toute délégation qui soit là, il y a le travail dans zone, zone, dans le dans la pour ouvrir, pour recevoir des nouveaux membres. Parce que moi-même qui là, après l'enfin, la conférence de presse qu'elle dit, nous sommes sortis dans l'accord en septembre. Non, ce n'est pas des gens qui ont dit comment pour rejoindre SDP. Ce n'est pas des gens. Par exemple, il y a un directeur de l'école Cité Soleil qui écrit, qui dit qui pour peux faire pour lui entrer dans SDP. Mm. En pile, monde, gens qui ont dit, moi, SDP parce que SDP était attaché avec Valérie. Ça veut dire que nous avons une responsabilité pour faire appliquer la question. ça. avons une décision que le délégué SDP prend, comme nous avons dit que c'est Ariel a annoncé qu'il va monter Gaza, SDP dit qu'il est opposé catégoriquement avec l'augmentation de Gaza. C'est ensemble de décisions que SDP prend et nous avons dit que le SDP a gagné pour et nettoyer et copier ça préparer parce qu'il y a un village qui fait là-dedans, nous ne pas pas distribuer le nous. Ça veut dire qu'il y gagné pour nous voir dans la salle des nouvelles de radio, de façon pour nous capables de vraiment gagner résolution. Merci et pour cette belle science et travail. Pour prochaine étape, je nous dis là, c'est d'abord ce que nous faisons là, je dis à nous tout débat sur question SDP, 3 SDP, 50 SDP, 100 SDP le fini. Parce que l'Assemblée Générale l'a tranché. Ça veut dire que pas pas un SDP noir ou SDP rouge ou SDP blanc Au seul SDP, SDP haïtien. Est-ce que nous faut... Est comptons que... que... faut... ou ouais, SDP dans la RIA encore, sénateur? SDP marie l'ombricle avec Pepe Haïtien. Tout autant problème, révendication, peuple, si ne va pas résoudre, on la rien. Nous voyons qu'il l'autre force, tout qui comprend l'importance de la rien. Nous saluons tout l'autre groupe, tout qui à quoi qui la l'Acadie. Nous saluons, par exemple, Peuple qui sortis dans la rien, gens peut-être, pas si la avons des familles à Valazil tout, côté pour eux-mêmes porter tes révendications. Nous que si Atay n'arrive pas à entendre rapide. Je dis rapide, là, ça veut que le peuple a souffert. Il ne faut pas que vous fassiez vite. Et si vous ne faites pas vite, laissez c'est le peuple qui a pris la responsabilité. Et je vais vous donner un message spécial pour les gens qui ont été en train de se faire. Je vais toujours dire ça. Le peuple n'a pas été mieux. Je dis à, à l'aide de l'eau-là, montez 145 euros pour l'eau-là. C'est petit chômage qui a pays le même genre. Les jour disent y a taux d'inflation, les 29% c'est le même qu'on même est misère. Ça veut dire qu'il y a le peuple à exprimer les moments pour arriver pour ça. Nous ne parlons pas d'une sortie, nous on dit nous avons des manifestation, nous avons des fou. Non. SDP est un groupe organisé responsable. Nous va faire des travail. il y des délégations, dans la coordination nationale, dans le comité central, qui pourra aller dans le département, qui parler avec les délégués, qui pourra parler avec le départements, pour prendre la responsabilité et pour nous saisir bonjour moment pour nous lancer dans la bataille finale. Mais nous avons toujours souhaité que tout acteur qui voulait payer le pays dans le cadre de pouvoir exécutif bicéphale, nous mettons ensemble pour nous permettre que le peuple soit sorti dans sans effort et de la mais si vous le tout, peuple a pris la responsabilité. Fernand Nenel. Nenel, qui est-ce qui porte-parole SDP pour Kounia là Et c'est ça que fait Owen dans la résolution. Nous avons une coordination nationale qui a pris trois portes parole. là Et ça que fait en tout. entre demain ou après-demain, on va gagner une résolution. Pour... Ça veut dire après-demain, on a une qui est-ce qui a parlé Oui, ça veut dire qu'on va faire tout le bagage toutes les choses, on va peut se poser des questions. On va voir toutes les choses dans le Bottomhamid après Et puis, pour finir, je ne suis pas capable de saluer encore une fois le sénateur Vissred et son beau acte qui est passé dans le pays. Ça montre à nous dans quelle dimension les choses sont Et on ne peut pas faire une loge pour le gouvernement qui avant. Ce n'est pas bon. Est ça est le Et c'est peut-être ça moi, je, je n'ai pas ce de pays. Des gens qui sont la société, pour organiser, pour construire une nouvelle génération politique, pour être capable de construire le pour pouvoir populaire. Pour pouvoir populaire, ma parler, c'est pour le pouvoir, pour pouvoir côté revendication. Peuple il est capable de Ce n'est pas contre l'autre monde, mais revendication la peuple. La peuple a fait trop de temps à souffrir. Côté jeunes garçons, jeunes femmes, pour mourir dans la mer. Ça veut dire que c'est important pour définitivement qu'il un groupe qui prend responsabilité. Les gens qui créent pays ne sont pas capable de diriger le bien. Et ce bon, bah, remarques que nous ne faisons pas, c'est parce qu'Ariel est ministre intérieur, ministre affaires sociales, pour pouvoir acheter Et c'est ça qui fait Jodia, l'idée de appliquer un jusqu'à ce que nous déclare le cas du coup. Parce que Ariel connaît s'il est appliqué à quoi? Le peuple a ta bingo. Mais comme Ariel parle le peuple a bingo, il fait PHTK bingo. Merci.